Bonjour, bonjour à nouveau, Project Forest avec vous concernant notre gestion ou la gestion de notre ordinateur et aujourd'hui nous allons voir une possibilité autre comment rendre notre clé sb bootable comment permettre à ce que nous puissions installer un système d'exploitation sur notre ordinateur à travers notre clé sb et des fois euh, nous utilisons certains logiciels pour pouvoir rendre la clé bootable mais cette fois-ci, pour moi nous allons utiliser des méthodes spécifiques concernant des commandes d'administration système qui va nous permettre d'exécuter notre système d'exploitation à travers notre clé USB sans pourtant avoir un logiciel entièrement à part, auquel soit vous allez acheter ou par licence ainsi de suite, sans internet donc vous n'avez plus à vous inquiéter il y a déjà des options où des possibilités qui sont mises sur votre ordinateur par Windows vous aidera à pouvoir aboutir à des solutions comme telles si une fois que vous constatez que votre système n'est plus fonctionnel et que vous avez un setup c'est-à-dire un système d'exploitation dans votre disque dur dans votre PlayStation dans votre CD auquel vous allez l'installer mais vous allez, vous devez peut-être l'installer à travers une clé SP alors soit vous allez sur le menu démarrer pour sortir ce qu'on appelle l'invite de commande, vous tapez CMD euh, tout simplement au niveau de la barre de recherche et vous allez voir où vous allez sur menu démarrer tous les programmes vous allez chercher système Windows au niveau du système Windows système windows bien sûr ici vous cliquez sur le dossier vous avez l'invité des commandes si vous cliquez tout simplement vous allez, vous serez sur la partie ou encore euh, le profil invité mais néanmoins pour mieux faire vous allez sur bouton droit plus d'options exécuter en tant qu'administrateur une fois que vous avez cette option vous validez ok vous aurez cet invité des commandes qui vous aidera tout simplement et vous verrez que ici c'est administrateur invite des commandes L'invite des commandes c'est l'application alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour commencer Nous sommes déjà, vous voyez que la différence, c'est Windows System 3D. Nous sommes carrément à la racine du système d'exploitation. Alors, tout simplement, disque, disque part. On va mettre disque part. Disque part. C'est une commande de partitionnement de disque. Ok Alors, on me dit soit c'est moi qui m'a écrit disque part euh, disque part voilà ça marchait dispart je suis dans le menu encore dans l'option dispart rapidement je fais liste disque pour lister l'ensemble des disques sur mon machine j'ai des disques disque 0 qui est à défaut mon disque 2 de mon ordinateur qui est 500 gigas et j'ai ensuite disque 1 qui est ma clé se brancher sur mon ordinateur qui est présenté en méga -octets. donc voilà les deux disques. Ici, je vais faire select select ça dit, je sélectionne le disque sur lequel je veux assigner le système où je veux tout simplement booter. Donc, je prends disque 1, c'est le disque 1 qui est ma clé SP ici. Donc, je le sélectionne entrée le disque 1. Euh, et maintenant, le disque sélectionné. Alors, une fois sélectionné, je fais cleaner. Clean. Qui veut dire. Qui vient de cleaner. Nettoyer. Alors, le disque a réussi à nettoyer le disque. Une fois que c'est nettoyé, je vais faire create partition primary. Donc, c'est la création de la partition principale. Primary. Plus, plus mal partition plus Dis 102 a à créer la partition spécifique pour l'installation du système dans la clé alors je dois l'activer active active alors active on me dit partition dispat a indiqué a indiqué la partition actuelle comme étant active Justement, et ensuite je vais dire, je vais le formater. Format, espace, fs, euh, égal, fs, égal, fat, 32. Et, kik, Et, formatage, je dis formatage, formaté à partitionner le formatage, donc pour ce 100% effectué, donc le pourcentage le formatage 100% effectué, l'expert a formaté le volume, et ici je dis assigne, c'est comme si la signature la validation de toutes les commandes que je train d'être fait, et une fois que j'assigne cela me dit que mon disque du qui a mon support USB qui avait des fichiers à l'intérieur vous voyez qu'il a tout fini il a formaté c'est devenu vide donc là si je viens dans support disque voilà ma clé est bien elle est bien là il est bien formaté il n'y a plus rien donc sans plus tarder je peux mettre exit il faut que je me tienne ici je mets exit pour sortir dans le menu Dispart et exit encore pour fermer l'application des commandes voilà. Donc une fois fait, je n'ai qu'à venir dans Mac OSB, sélectionner euh, là où se trouve le système d'exploitation, c'est-à-dire que le dossier je dois éclater, je dois sortir mon système d'exploitation dans son dossier et qu'il se soit éclaté tout simplement. Une fois que c'est dans tous les fichiers mis à nu, je n'ai qu'à venir les copier, ctrl-c, ctrl-v dans l'espace et afin d'avoir l'intégrité de ma clé ou des fichiers dans la clé. Donc on suppose qu'il n'y a plus rien d'autre que les fichiers système de notre système d'exploitation. Et une fois fini, je devrais avoir ou je dois avoir cette icône Windows au-dessus de ma clé SB indiquant que cette, cette clé incorpore en elle un système d'exploitation apte à être booté. Alors dans d'autres systèmes, par exemple Windows 10 ou encore 8, euh, les versions actuelle des fois d'autres ne montrent pas mais je crois que si ça ne marche pas si ça ne marche pas il n'y a pas de problème c'est du fait tout simplement si vous avez validé l'entiérité des commandes pour avoir votre clé sur goûtable donc voilà je vous demande euh, d'aimer et de vous abonner et de plus si une fois que c'est fini vous n'avez qu'à brancher votre clé sp et redémarrer votre ordinateur automatiquement votre clé devait être reconnue à la réinstallation du système et si ça n'est pas reconnu il faut à nouveau aller sur le menu boot soit sur f2 ou f1 ça dépend de votre machine au redémarrage ça vous fera afficher un menu un une écran une écran noir sur lequel on vous press presse touche k presse to f2 f1 donc soit vous allez sous le menu boot et au parti de la main vous indiquerez l'emplacement du support d'exécution du système. Il doit être en premier lieu. Il se peut que ça soit, ça n'a pas reconnu parce que l'emplacement qui est indiqué au niveau du boot c'est le CD ou le DVD ou le disque dur de votre euh, machine. Ce n'est pas la clé USB donc la clé USB doit être reconnue comme l'option principale, la première sur la liste qui doit être acceptée dans l'exécution du système d'exploitation. Alors, je compte sur votre abonnement, votre, vos aimes et vos j'aime, et ainsi que euh, à valider sur la clochette afin de recevoir des nouvelles notifications sur les prochaines vidéos. Merci et bien des choses à vous. N'oubliez pas de partager ainsi les vidéos à d'autres personnes.